Noël est passé, le jour de l'an est bientôt de l'histoire ancienne, tu as fêté l'anniversaire de Pépé et tu as fini en slip à 15 grammes dans chaque bras, en train de dire à ta belle-mère que t'aimerais bien la sauter. Tu t'es vu quand t'as bu Le tout sur un air de la compagnie créole joué à l'accordéon. On t'a entendu dire à ton meilleur ami que c'était un gros connard, tout ça parce qu'il voulait changer la musique de la Sono. <rire> Allez on essaye de bouger un peu plus hein Le tout ponctué d'un petit Et c'est dégueulasse c'est ça quand l'alcool est open bar. D'autant que c'est toujours moins cher quand on est invité. Oui, mais est-ce que tu as pensé au lendemain de fête Quand les odeurs d'égout sortent de tous les pores de ton corps. Et que dure de ce fameux réveil Quoique tu as plutôt mal dormi. <rire> comme balancé dans la chaloupe d'un navire en perdition en plein milieu d'un Atlantique déchaîné par les tempêtes des dieux tout-puissants. Sens-tu déjà tes cheveux faire une pousse vers l'intérieur C'est normal. Enfin, pas tellement. Ressens-tu comme une sorte de canne de billard qui vient piquer l'intérieur de tes globes oculaires qui baignent eux aussi dans l'alcool Et que dire de cette chiasse carabinée qui ne t'a pas quitté depuis ce matin et qui a su te retenir sur le trône toute la journée, au point de faire de ton trou du cul un briquet zippo à 4 sous Non. Je suppose que non. Petit Vénard, cette vidéo est faite pour toi. Car oui, docteur Magouille est aussi accessoirement un alcoolique. Et il a pu, durant toutes ses années d'entraînement, tester absolument toutes les recettes de grand-mère. À mon tour d'être un passeur. À mon tour de vous les confier. Je sais que vous en ferez bon usage. Fini la chiasse, fini la gerbe. À toi le grand air marin qui sort de ton haleine enfin redevenu fraîche. Vite, vite, ô oh seigneur, dessous ce corps dégorgeant pour qu'il puisse remettre ça au plus vite le café salé. Il a pendant longtemps été le remède des vieux chasseurs de grizzly. Cela provoquait des vomissements qui supprimaient de facto l'alcool dans les estomacs trop en remplis. Sauf que si le café était bu le lendemain, des heures après que l'alcool est atterri dans le sang, il était déjà trop tard. Alors, oubliez le café salé et pensez plutôt au café tout court. À défaut d'y mettre du sel, les Cubains asiatiques buvaient leur café sans rien ajouter. Merveilleux pour rester bien éveillé, alors qu'au contraire, vous n'avez qu'une envie, c'est d'arrêter d'avoir la tête qui tourne en vous plongeant dans un semi-coma rédempteur, celui qui vous permettra de dessouler sans vous en rendre compte. Le fait est que le café est aussi agressif pour les estomacs fragilisés déjà par l'alcool. Alors non, oubliez le café mais pourquoi pas le coca En 1532 déjà, Albin le Grec, maire d'une toute petite commune ariégeoise, créa une boisson proche du coca que l'on connaît sous l'appellation de citronade. Mais comme ça n'y ressemble pas vraiment, on va oublier cette info. Si depuis le coca est devenu le diluant le plus universel pour de nombreuses boissons alcoolisées, c'est qu'il a un goût unique de reviens-y. Est-ce qu'il peut à lui seul transformer votre estomac lucéré en un joli estomac juvénile Non malheureusement. Finissez donc le coca pour finir votre verre de whisky. Et s'il vous reste un peu de whisky dans la bouteille Et bien buvez-le pour finir votre bouteille de coca et faites le plein, pourquoi pas, et... Mangez quelque chose Manger ne fait que retarder l'effet de l'alcool, on est d'accord. Mais il est certain que d'ajouter à un estomac déjà bien rempli de liquide alcoolique, de l'alimentation, ne fait rien pour arranger l'état vaseux du fêtard. Essayez un kebab à la sauce blanche, agrémenté de moutarde et de frites à la sauce algérienne. La légèreté de ce plat raffiné rendra à votre estomac toute sa jeunesse. Il vous reste alors, pourquoi pas, à essayer le... Jus d'orange Les fruits et notamment l'orange ont en règle générale un effet désaltérant sur les gosiers allumés par la vodka. C'est cet effet désaltérant qui attire les gastriques à avaler un jus d'orange bien frais, alors que ça leur donnerait pour sûr la bonne gerbe dégueulasse. Et pour la même raison que chez un gastrique, l'orange provoque vomissement et chiasse chez le soulard. Alors si boire un jus d'orange, c'est comme être une poche à vin sans le carton qui finit sous les fesses de Pierre Ménès, idée à la con Peut-être est-il temps de tenter la douche froide Oh, que c'est agréable une douche froide quand on est pété <rire> on sent même pas qu'elle est froide en plus de se vomir dessus on finit par choper la crève quelle excellente idée à la con non moi je vous conseille vraiment la citrate de bétaine alors ne dites pas bétadine hein. c'est pas pour la même chose hein. est ce que tu avalerais un tube de mitosil avec ton ricard la citrate de bétaine était appelée autrefois la limonade du pauvre elle était d'ailleurs un diluant commun utilisé chez les ch'tis son petit goût citronné lui confère une touche unique pour tout whisky de prestige acheté dans les caves réputées de chez Aldi. Vous l'aurez compris, si vous ne voulez pas tomber malade, il suffit juste de ne pas boire d'alcool ou d'en modérer leur absorption par la consommation de cacahuètes qui est un très bon anti-alcoolisant. <rire> je déconne. <rire> non, t'es mal là. Hein Hein, hein T'es mal. Hein bah je t'assure sûr d'une chose. Hein, si tu vas rester mal comme ça jusqu'à demain, ça t'apprendra de faire le papa. On aurait pu parler de la religion, car certaines d'entre elles ont tout simplement interdit la consommation d'alcool à ses fidèles, et c'est très bien. Bon, sauf que... À la vue du grand nombre de musulmans qu'on connaît tous et qui ont la fâcheuse tendance à picoler comme des porcs... Eh ben l'alcool, oui. C'est pas interdit. Enfin, facile, facile, un petit peu. un petit peu... Et par contre, le porc, ah non, faut pas déconner. Bon, on mange pas le saucisson. Ou alors, le truc au bacon. Ça encore, c'est pas du porc, le bacon. Non, bon, c'est pas Qu'est-ce qu'il dit En effet, pas certain que la religion soit un grand frein à la répression. Au revoir. Ah